Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Vous pouvez dire au lieu, bien des choses en somme, en variant de ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, vous rompez le plan Camidon C'est pour me fournir le mot pleutre. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, laridon. À la fin de l'envoi, je touche. Taisez-vous. Un baiser, c'est si noble, madame, que la reine de France, au plus heureux des lords, en a laissé prendre un, la reine même. Alors Quelque chose que sans un pli, sans une tâche, j'emporte malgré vous. Et c'est... C'est si. Mon panache. Attends, je vais en chercher une. D'accord, mais fais vite alors. Merde. Euh, t'as besoin d'un coup de main Non, non, non. Je reviens. qui sont ma taille. 2 euros. 1. 1 10. 1 20. 1 30. 1 40. 1 50. 1 60. 1 70. 1 80. 1 90. Tu fais quoi dans le distributeur là Franchement ça fait 3 ans que j'étais devant. Oh, Excusez-moi, pardon, je... Maman Frustration.